Salut, bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. On va voir comment avoir un objet qui se trouve sur deux calques. Donc pour cela, rien de plus simple. Il suffit juste de sélectionner ici donc notre lampe qui est bien sur le calque 1, on le voit ici en, en bas là, il y a un petit rond orange qui est activé. Il suffit d'appuyer sur M. En même temps, on appuie sur Shift, on reste appuyé et on va sélectionner le calque 2. À ce moment-là, on s'aperçoit que notre objet donc quand il est activé, il est en orange, est à la fois actif sur le calque 1 et sur le calque 2. Donc ça, c'est très pratique. Lorsqu'on utilise ici, dans ce cas particulier, des euh, render layers. Là, j'en ai deux. Donc j'ai une seule lampe qui va pouvoir éclairer le layer 1 sur lequel il y a mon cube et le layer 2 sur lequel il y a ma sphère. Voilà. On peut également faire la même chose <coughs> Pardon. Pour la caméra c'est à dire que si je me rends sur le calque 2 ben, j'ai ma caméra qui disparaît par contre j'ai bien ma lampe et eh bien je vais sélectionner ma caméra appuyer sur M sur Shift et ici cliquer sur le layer 2 et à ce moment là si je clique sur le layer 2 et eh ben vous voyez j'ai ma caméra et j'ai ma lampe voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos